Sous le haut patronage de M. Abdelouabou Drabo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, sous le parrainage de M. Fasnewende Minungu, dit Prince Hakim, PDG des chaînes hôtelières LAFI et délégué consulaire régional du centre-est de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Média 2000, votre agence de communication, de production cinématographique et télévisuelle organise la cérémonie de clôture et de sortie de la première promotion de son programme d'incubation de jeunes dénommé Forme Action. Cette activité se tiendra le lundi 11 juillet 2022 à 16h au sein du Ciné-Park Academy 6 à Saba. Au programme, présentation de Forme Action, présentation du comité des experts, présentation du collège des formateurs, présentation des incubés et leurs entreprises, projection des productions déjà réalisées. Rendez-vous le lundi 11 juillet 2022 à 16h au Ciné-Park Academy, situé dans la commune de Saba, non loin de Lusta. Forme Action, une plateforme de développement de compétences créatives et de territoire.